On est rentré avec la dernière décision là, du Conseil constitutionnel, euh, véritablement dans ce qu'on peut appeler une dictature. Parce qu'en fait, en fait, ils ont violé des traités qu'eux-mêmes ils ont ratifiés. Exactement. Donc en fait, euh, ils sont plus légitimes à gouverner que, ah non. que ce soit. Non, ça veut dire que tous les textes qui sont pris à l'heure actuelle, toutes les lois qui sont prises à l'heure actuelle, sont des lois iniques. Iniques, c'est-à-dire qu'elles sont contraires à, à la bonne morale, à l'éthique, au droit, dans la mesure où, euh, justement, ces lois cherchent à gommer tous les textes qui ont servi de référence à constituer ce qui est le fondement d'une société équilibrée, à savoir éviter les expérimentations sur la personne humaine, l'emprisonnement, euh, et euh, voire le génocide. Donc tous ces textes-là sont violés actuellement. Ok, donc pour euh, vous soutenir, on s'associe à la plainte, on n'est pas obligé d'adhérer au CSAPE. C'est pas une obligation. Pas une obligation. Oh, ceux qui veulent, ils adhèrent. C'est euh... vraiment la preuve que vous faites ça vraiment, ah, oui, oui. Euh, dans un but humanitaire. Euh... Bah, C'est dans un but humanitaire et aussi parce que moi je pense que je ne pouvais pas quitter le monde des vivants sans avoir rien tenté pour mes enfants et mes petits-enfants. Donc euh, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Ce qui est en train de se préparer est absolument dramatique. Et que si on n'arrête pas ce mouvement de corruption généralisée, de perversion euh, animée par de véritables psychopathes, qui entendent, vous vous rendez compte que c'est une poignée d'individus privés qui imposent au monde politique des décisions et qui veulent soumettre euh, la population mondiale à leurs décisions. Donc là, la solution, c'est d'être des millions à, à se joindre à cette plainte C'est des millions à réagir. Donc, le CSAPE est composé de gens euh, de, de multiples professions, euh, aussi bien des professions de santé que des, euh, des commerçants, des artisans, des professions libérales de divers domaines. Et tous ces gens-là se sont réunis. On a mis un, un pont commun commun. Euh, euh, pour euh, assurer un minimum de fonctionnement et on a créé ces SAPE en déclaré avec un numéro euh, enregistré, etc. Donc c'est tout à fait euh, officiel. En collectant toutes ces infos de, littér de la littérature scientifique, euh, la plupart des scientifiques que nous avons euh, lus ou contactés vont tous dans le même sens et n'ont pas droit au débat sur la scène publique puisque les seuls qui ont droit au débat sur la scène publique, c'est le fameux comité scientifique mené par monsieur Delfraissy, dont on a pu constater également, après avoir fait des investigations, qu'ils sont tous en conflit d'intérêts, puisqu'ils euh, touchent tous de près ou de loin, ou par des moyens euh, détournés, des, euh, des subventions ou des, des petits cadeaux, quand ils ne travaillent pas en direct avec euh, les laboratoires pharmaceutiques. Comme, euh, presque comme... Euh... Ça, ça me fait penser au conflit d'intérêt du conseil constitutionnel, de M. Fabius avec son fils. Oui, euh, bah, euh, alors là on peut peut-être expliquer pourquoi nous, nous sommes allés directement saisir la Cour pénale internationale. C'est justement parce que, avec ce que vous signez euh, et avec notre expérience, justement, dans tout ce qui touche... Euh, la protection sociale et le domaine des retraites. Les plus hautes juridictions françaises refusent de juger en bon droit. Nous avons déposé plainte contre tous les dirigeants du gouvernement, y compris les anciens ministres, contre le comité scientifique qui est censé conseiller le gouvernement, contre le conseil de l'ordre des médecins, contre le conseil de l'ordre des infirmiers, contre le conseil de l'ordre des kinésithérapeutes. Et nous avons étendu, évidemment, notre plainte à des gens qui interviennent à l'international. Vous avez fait un gros travail d'investigation, ce n'est pas uniquement du juridique Oui, effectivement, l'intérêt de notre travail, je pense, c'est qu'au-delà du, du seul travail juridique, euh, on a... Euh, a fait une recherche à depuis de, de très euh, nombreux, nombreux mois. On a été en contact également avec des scientifiques. Euh, donc on a collecté toute la littérature scientifique qui était accessible pour essayer de dégager euh, l'essentiel et euh, donner un, un corps, une direction à la plainte. Comment on peut faire pour vous soutenir, pour agir euh, par rapport à cette plainte alors nous, depuis le début, nous pensons que le meilleur moyen de nous aider, euh, c'est de déposer des plaintes euh, individuelles en soutien de la plainte collective qui a été déposée par le CSAPE. Donc pour ça, c'est relativement simple à faire. Il suffit de nous écrire, on a euh, en, on en tête de la plainte qui circule sur tous les réseaux notre mail, qui est csape.sg.hotmail.com. On envoie un petit texte avec toute la procédure et euh, le, la plainte, qui suffit d'adapter, il suffit de mettre ses coordonnées, son nom, euh, son adresse, son mail, sa nationalité, ce qui est important puisque c'est une plainte qui concerne la France, euh, la signature en bas du document et de l'envoyer à la fois par mail, on donne le mail de la Cour pénale internationale et par lettre commandée internationale avec accusé de réception. Donc ça c'est très très simple à faire. C'est gratuit parce que nous on s'est engagé, euh, c'est un acte humanitaire donc euh, euh, on insiste bien parce que certaines personnes nous disent mais euh, ça va coûter combien, qu'est-ce que... Euh, donc euh, si les gens veulent nous aider, nous faire des dons, ils peuvent, hein, on joindra les références du CSAPE mais euh, c'est surtout, surtout, surtout, ce qui est très important maintenant... C'est qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui se, qui se sentent motivées pour déposer en masse ces, ces plaintes individuelles en soutien de la plainte collective. S'ils refusent d'entendre de, et de regarder et d'analyser, et à la suite de ça, d'ouvrir une enquête, euh, les populations sera, seront légitimes à utiliser tout autre moyen pour lutter contre l'oppression. Je tiens à dire que ça, c'est constitutionnel. Puisque c'est introduit dans le préambule euh, de la Constitution. On a le droit de résister à l'opposition. On a le droit de résister à l'opposition. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet euh, entretien. Et euh, donc, euh, je mettrai tous les liens nécessaires euh, dans, le, dans la description. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Vous pouvez me soutenir sur ma page Tipeee pour que je puisse continuer à vous délivrer des informations indépendantes et sans conflit d'intérêt. Merci à vous.